Eh, sans déconner, c'est quoi ce truc là C'est un truc de ouf Calvin, reste pas euh, reste pas dehors là C'est ultra dangereux ce truc Salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, J'espère que vous allez tous très bien Oui oui, je l'ai vu. vu, il va te fumer la gueule Voilà, il va te fumer la gueule Voilà. Bon, t'auras cherché la merde Calvin hein, aussi hein. Moi je peux pas toujours t'aider hein. Oh, oh, oh, oh je pensais pas qu'il allait venir Bon les amis <rire> Salut à toutes et à tous J'espère que vous allez bien, nouvel épisode sur Sons of the Forest Oh purée il rigole pas Oh purée arrête Arrête Arrête ah J'arrive Calvin. Ok Voilà J'ai sauvé Calvin. Il est mort illico Il est mort illico Attendez Ce début d'épisode est incroyable Ouais d'accord j'ai compris Oh je suis dans la merde Bon, j'ai une technique, regardez Déjà, je réanime... Non, je peux pas Allez, salut ah Là, normalement, il peut pas passer Alors, j'ai fait des murs défensifs Mais pas seulement, je vais vous montrer euh, Par contre, j'ai plus de, j'ai plus d'armes J'ai plus de pistolet, je crois J'ai plus rien Eh, hey, j'ai besoin de toi, Virginia Bon, les amis Non, mais non, mais il faut que je réanime Calvin, quand même What Il est passé à travers Oh, c'est bugué, le jeu, il est encore bugué, malheureusement Il est passé à travers c'est abusé C'est abusé il est passé à travers le mur défensif Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait en off Et puis on va exploiter la nouvelle Mise à jour de Sons of the Forest J'ai besoin de toi euh, Virginia Virginia j'ai besoin de toi Je compte sur toi hein. Ah non mais il est, bu il est bugué Oh Oh bâtard Oh bâtard tu fumes Ok on va se mettre en sécurité dans ma maison Regardez comme elle est belle Et hop oh je ferme ma clé. Ça, déjà, c'est une grande nouveauté. On peut fermer à clé. C'est formidable. Virginia, je vais avoir besoin de ton aide, vraiment. Alors, j'ai fermé la maison. Ça y est, euh, il reste encore des trucs à faire. D'ailleurs, également, nouveauté. Euh, je suis pas du tout rassuré. Nouveauté, maintenant, on va pouvoir combler les trous qui sont là-haut dans les angles. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Hein. Tout le monde me disait en commentaire qu'on pouvait le faire. C'est faux. Maintenant, c'est nouveau. Hein. Dans la mise à jour, on peut combler les trous. On va faire ça avant de partir à l'aventure. Euh, il neige et c'est absolument chiant. Nous sommes au jour. Euh, 35, il est 14h02 J'ai fait deux lits oh Virginia préviens moi quand tu tires quand même hein. euh, Donc j'ai fait deux lits Pour pouvoir faire des bébés avec Virginia euh, J'ai mis des étagères un peu partout euh, Que j'ai encore rien mis dessus Mais je vais pouvoir mettre euh, voilà, Des petites, euh, des, petites euh, des petits encas Voilà c'est une bonne idée Je découvre un petit peu Ah c'est Ça se range tout seul c'est chouette ah, C'est cool ça Et les conserves Oh purée c'est trop bien fait C'est excellent Bon voilà vous avez à peu près euh, l'idée pareil pour les étagères Il, il est mort l'autre là ou pas Attendez j'ouvre Est-ce qu'il est mort ou pas Virginia Virginia Tu l'as fumé Virginia T'en as fait quoi du, euh, du mutant là Attendez je vais, je vais regarder les traces de neige Mais euh, j'ai pas l'impression de voir euh, le mutant hein. Ah bah voilà, ah purée elle l'a fumée, magnifique, magnifique Virginia, fais-moi l'amour. Bon les amis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Il y a eu des nouveautés durant la dernière mise à jour et c'est vraiment que du plaisir. Alors que ce soit le craft, hein, les, les, les fabrications, voilà, euh, vous avez vu du coup ce qu'on va pouvoir faire. On peut fermer à porte la clé, euh, les murs défensifs également maintenant vous avez vu on peut. Euh, J'ai rajouté une bûche derrière et ça nous fait une porte, chose qu'on ne pouvait pas avoir avant. Bon voilà, alors manifestement il passe à travers Donc ça c'est quand même formidable Et alors là on va pouvoir reboucher les trous Mais également les nouveautés c'est des briefs de, Dans le story mode, dans l'histoire Des choses qui ont été améliorées et ça c'est vraiment génial Donc je vais vous montrer juste après Alors on va faire un test, est-ce qu'on peut donc reboucher ici Ouais regardez Ça se fait tout seul Et voilà c'est formidable Alors par contre on peut pas reboucher tout là-haut Et ça c'est terrible Et ça c'est absolument terrible euh, Vivement qu'il n'y ait plus de neige quand même Hop, je vais reprendre euh, ça parce qu'il faut faire des deux côtés quand même, hein, soyons malins, des deux côtés, donc ici là, là est-ce que c'est possible Ah, faut que je monte sur le lit, désolé, non, visiblement je peux pas, il okay, faut utiliser une plus grande bûche, bon c'est pas grave. Bref, donc vous avez compris euh, un petit peu, peu l'idée des champs euh, des possibles, alors ce qu'on va faire les amis du coup pour cet épisode, on va directement se rendre... A nouveau dans la grotte De l'épisode des dîners de riches Souvenez-vous Donc c'est la grotte qui est euh, là le point vert Juste ici que vous voyez au niveau du, euh, du lac Du petit étendant On va y aller Alors le seul bémol C'est que j'ai vraiment plus aucune munition Plus aucune arme Donc madame Comme tu vas pas m'accompagner Je vais te demander De me donner ton fusil à pompe euh, Je peux Ah si je peux te le reprendre A la place je te donne le pistolet là d'accord non je vais quand même le garder excuse moi Voilà tu seras seul et sans défense euh... <rire> Oui parce que vraiment j'ai plus de munitions J'ai plus rien et euh, il s'avère que maintenant Il y a des nouveaux mini boss euh, Voilà normalement j'ai des munitions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok on va utiliser à bon escient Niveau nourriture j'ai quoi Alors je me suis rempli euh, l'eau très bien Je vais pouvoir ouvrir les bourses également Alors attendez En espérant qu'il y a des petits trucs à manger dans les bourses On va regarder il euh, y a des médocs, c'est déjà pas mal. Des piles. Un petit peu de nourriture. Des huîtres. Ok, bon, on a quelques. quelques ouais, c'est bon, on a, on a de quoi manger encore. Même des barres énergétiques. Donc, ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Je vais en profiter d'ailleurs pour étendre ici la nourriture que je viens d'avoir là. Il y a pas mal de mouettes. Euh, le jeu est, est incroyable, vraiment. Je, Quand vous allumez un feu ici, il va s'étouffer avec la neige si euh, vous mettez de la neige par-dessus. Et ça, c'est des éléments de détail. C'est des éléments de détail qui font tout. Regardez. Là, je vais mettre de la neige sur le feu. Comme ça, là. Ben, je crois. Oh merde. Ouais. Arrête Arrête Aïe Vite dans l'eau Oh purée, c'est pas vrai. Sa mère l'hypopète. Dans l'eau. Merci. Ah. <rire> mmm, charal. <rire> bon, visiblement, ça ne fonctionne pas comme je voulais. Oh, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne. Viens, on fait une capture d'écran. Ah, je peux pas. Voilà. Bon, bref. Euh, donc, on va directement se rendre euh, sur place. Euh, on va directement se rendre sur place, les amis. Je vous retrouve dès que nous sommes arrivés. A tout de suite. Alors, je vous montre quand même la petite déforestation. Hein. Euh... Oh Ça disparaît quand on s'éloigne. <rire> ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est joli là, quand même. Hop petite capture d'écran toujours Mais voilà c'est une déforestation totale C'est vrai que là on pourrait se faire une, une petite base hein, Avec tout ce qu'on a déforesté euh, C'est vrai que c'est des petits endroits où on pourrait se faire des bases Alors on profite un petit peu de la neige D'ailleurs c'est du bullshit hein, ce que je vous ai raconté en tout cas euh, Au jour 35 Moi je pensais que quand il y a de la neige il y a moins de méchants alors c'est complètement faux la preuve, il y a des mutants, euh, des mutants très bizarres, mais également beaucoup, beaucoup, beaucoup de cannibales, d'indigènes, enfin je me suis vraiment fait envahir pendant la construction, c'est absolument abominable. Et euh, je dois dire, pour un petit peu donner mon avis au fur et à mesure du, de l'aventure, parce que je peux quand même me permettre de redonner des avis plus j'y joue, hein, puisque je commence enfin à avoir une expérience de plus en plus objective, puisque je me suis détaché du jeu, hein, euh, à un moment donné quand tu sors tous les tous les soirs à 19h un épisode, ben... C'est plus trop objectif, t'es à fond sur le jeu et tu kiffes ta vie. Mais hein, quand tu te détaches du jeu parce que t'as fini, bah tu commences à être un petit peu plus objectif. C'est magnifique. Et en fait, je dois te dire que c'est un peu embêtant, mais en même temps c'est le, le jeu. Hein. C'est un peu embêtant quand tu te fais envahir de tous les côtés quoi. Et alors c'est le jeu, hein. c'est comme ça, il faut bien qu'il y ait des indigènes, sinon.. Euh... Et, et ça peut. Voilà, c'est des aspects qui plairont plus à des gens et qui plairont moins à d'autres. Parce que je sais que ce qui revient beaucoup c'est que l'aspect sur... Oh fils de pute pardon Ce qui revient souvent c'est que ouais, J'ai plus l'habitude moi Ce qui revient souvent c'est que l'aspect survie est un peu négligé c'est à dire que En termes de nourriture bah c'est un peu cheaté Alors ça a été un peu nerf Mais euh, niveau nourriture boisson c'est quand même assez facile euh, Niveau froid Tu meurs pas de froid directement Enfin bon voilà Pff, oh là là. Mais à côté de ça euh, les... les vilains là Tu vois ils font chier et c'est un petit peu chiant quoi. C'est un petit peu chiant, mais ça peut plaire donc à d'autres évidemment, parce que sinon ça peut paraître trop simple. Mais quand tu fais de la construction. Non, mais regardez, ils sont tellement nombreux. Mais vous avez vu combien ils sont là Mais vous avez vu combien ils sont sans déconner Non c'est abuse, buse, bus, bus, bus. Donc c'est complètement faux. En hiver ils ont encore plus la dalle. Donc ils sont encore plus nombreux, encore plus vénères. Voilà. Et nous on est encore plus affaibli. Comme ça le faire régler. Bon donc je disais, bah je sais plus ce que je disais. C'est formidable. Ah oui ben franchement les, les constructions c'est assez compliqué quoi. Hein. On va pas se mentir. Euh, quand je vois les constructions de certaines personnes c'est très compliqué quoi. C'est très compliqué. Bon on arrive au niveau de la grotte. Au final j'aurais même pas fait trop d'ellipses. Donc cette grotte c'est la troisième fois qu'on y va. Euh, oui j'ai cru que je m'étais trompé Ouah wow, j'ai eu peur j'ai cru que c'était pas là Oh j'ai eu tellement peur Bon donc c'est bel et bien ici Hop Donc en fait ça va nous mener souvenez vous à une euh, Un laboratoire à une structure en fait hein. Donc là on va descendre On va juste prendre notre petite lumière si c'était possible Hop Voilà bon, on a une lampe de poche on a pas mal de piles je crois Mais là on va rester sur le briquet parce qu'on en aura pas besoin euh, Plus longtemps Là on va utiliser notre carte magnétique. Non pas encore, là on va descendre Je crois voilà une trappe Hop Puis c'est bien parce qu'on va pouvoir récupérer de la nourriture de nouveau Ça a dû respawn Bon skip ça a été nerf encore une fois mais euh, on va voir je, je découvre Alors déjà non vous voyez il y a de la nourriture Alors c'est des morceaux de bacon tu vois C'est parfait ça nous permet de manger tranquillement Là est-ce qu'on peut récupérer des trucs Des flèches je suis full ça c'est du steak Il y a des bananes mais on peut pas les prendre c'est bien dommage Des barres énergétiques Excellent Oh mais j'avais pas vu tout ce qu'il y avait ici là Des huîtres eh, Je vais en prendre une hop c'est cadeau J'adore les huîtres hein, les gars Je sais pas vous J'ai vu personne dire que les huîtres c'était pas bon mais moi j'adore les huîtres a... Je vérifie parce qu'il y a peut-être des trucs nouveaux là Il y a peut-être des trucs nouveaux qui sait Oh là Bon. Donc ensuite on va par là. Alors est-ce que les monstres ont respawn C'est une vraie question, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si les monstres ont respawn. Euh, D'ailleurs, vous m'aviez dit que j'étais passé à côté durant mon let's play de quelque chose dans cette. Euh, dans cette cavité là. Vous m'aviez dit que j'étais passé à côté de quelque chose, alors on va voir. Je suis toujours très peu, très peu serein Et ben voilà l'arbalète Je suis donc passé à côté de ça Merci à vous les amis vous êtes des boss Parce que sinon j'aurais rush hein. D'accord on a une arbalète mais c'est incroyable Et un mélange énergétique Qui devrait peut-être Probablement nous servir euh, Alors dans ce cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va équiper euh, L'arbalète Elle est où l'arbalète Elle est là je pense Non ça c'est l'arc à poulies L'arbalète elle est là et je vais l'équiper en raccourci 6, et comme ça, à tout moment je peux la prendre. Et je vais pouvoir, j'imagine. D'accord, et je peux récupérer Je peux récupérer. Ah, c'est avec des carreaux d'arbalète, mais on est déjà full en fait. Voilà, d'accord. Ok, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va plutôt nous servir. Euh, on va sortir la lampe de poche. Hop, on vérifie. Voilà, on récupère. Bah, je suis full, c'est parfait. Ouais, ça devrait bien nous servir. J'étais passé à côté comme un débile Vous êtes des boss hein. Hop on récupère également tout ce qu'on peut récupérer à nouveau C'est toujours sympa En tout cas les monstres n'ont pas respawn Parce que là il y avait des monstres je m'en souviens Donc c'est plutôt bon à savoir Bon donc là on descend On est dans l'eau Là il y avait rien à récupérer Donc on va pouvoir tracer Voilà et c'est là que ça va être intéressant parce que l'histoire va pouvoir être un peu plus épanouie on va dire euh, Plus d'éléments d'histoire qui vont arriver Par contre je suis épuisé Visiblement, ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi me remonter le moral Avec euh, tout ce qu'il faut dans l'inventaire On a récupéré Et on y arrive, c'est ici Oh mon dieu, la porte elle est déjà ouverte en plus Elle s'est pas Alors, est-ce que c'était là Ouais, c'est là. Alors, voilà. Voilà les nouveautés. Voilà les nouveautés. Alors, cette caméra, on le savait déjà. Et donc là, vous voyez, on avait compris que c'était les milliardaires disparus hein, qui sont en train de se transformer. Ça, on avait déjà compris. C'est pas nouveau. Donc, en gros, on a... Euh, parce que je me souviens... Euh, Souvenez-vous, on a trois personnes à rechercher. On a... Le riche, sa femme Et la fille Virginia Puffton Mais Virginia Puffton on l'a trouvé hein. Virginia Puffton c'est la mutante euh, qui est notre amie maintenant Et ses deux parents voyez ils sont en train de se transformer là. Voilà hop là ils se sont transformés Donc les deux parents déjà ils sont morts Ça on le savait Maintenant les nouveautés ça se passe ici visiblement C'est les qui sont allumés Et cette page internet. Wild story Plane crash survivor claims pharmaceutical company experimenting on mutant humans Et là ça change tout Puisque c'est l'histoire de The Forest The Forest 1 Donc en gros ça c'est euh, Le mec là C'est euh, comment il s'appelle Le mec qu'on incarnait euh... Mais tous les ordinateurs sont allumés c'est incroyable C'est le mec qu'on incarnait dans The Forest Ah je sais plus comment il s'appelle Donc le père de Timmy Eric Eric Leblanc. C'est Eric Leblanc ça Et c'est d'ailleurs à la fin du let's play de Sons of the Forest celui qu'on retrouve également euh, et donc là ils disent que euh, l'histoire Que en gros donc le survivant du crash d'avion Donc c'était nous Et euh, eh bien il a euh, Pris euh, Il a claim, comment on dit claim en français d'ailleurs Je sais ce que ça veut dire mais je sais pas comment on dit Bref il a déposé le brevet <rire> on dit Bref en gros il, il est le gérant de la compagnie Pharmaceutique Qui fait des, expérimentes, des expériences sur euh, Les humains, mutants Ou alors qu'il a découvert Non je sais pas si ça veut dire qu'il est responsable ou s'il a découvert euh, voilà donc euh, voilà, C'est formidable Et donc là maintenant On va aller dans le Dans le dans le réfectoire Là où il y a les, les, les dîners de riches comme je disais Et normalement il y, du... y a de la nouveauté Alors souvenez-vous Il y avait une animation au loin Non j'ai peur Souvenez-vous il y avait une animation là-bas Mais y a rien là Et voilà Found the Puffton family On les a trouvés Et ben voilà les milliardaires Et bah ben voilà le milliardaire Oh merde Non Non Oh c'est injuste Oh ouais d'accord euh, J'aurais dû me préparer en amont hein. J'aurais dû me préparer en amont Donc on va prendre notre temps que ça se régène D'accord Soyons pas débiles on va manger une barre énergétique <rire> Oh mon dieu Là c'est des vrais boss hein. Là c'est des vrais boss On va prendre le fusil à pompe et ça repart Et ça repart Oh putain Ah non mais c'est des vrais boss hein. Wesh C'est injuste C'est injuste C'est injuste que je me prends dans la, dans la face Okay. ok Ok Ok Allez ça repart Dans la tête Et Ils sont très très forts hein. Ils sont très très forts je m'attendais pas à ça Ok Wesh Ah ouais ouais ouais c'est chaud J'ai sous-estimé le truc Mort Pas mort Si il est mort J'ai tué le père c'est horrible alors, je vais pouvoir le, le dépecer, madame Oh non, elle m'a eu Allez, recharge, recharge Oh, je peux pas recharger en courant Si, c'est bon, viens voir, viens voir Mort Non, pas mort Oh merde C'est bon, c'est bon, je rigole C'est bon, je rigole Est-ce que je peux te taser Vraie question Je peux te taser, c'est bon <rire> Ok, toi t'es finito, t'es finito, t'es finito. C'est bon. On vient de défoncer les boss. On vient de défoncer les, les, les mini-boss. Et on peut même les dépecer. Je sais pas comment va réagir Virginia. Mais euh, ok, d'accord. Donc on vient de trouver officiellement la famille Puffton. Et alors, ce qui est assez fort, les amis, ce qui est assez fort, me semble-t-il, à l'épisode du let's play, il me semble qu'ils étaient posés là, non? Ah, bah voilà, Edward Pufton. Donc, Edward le, le daron hein, qu'on a trouvé. Et euh, la daronne d'ailleurs, je sais plus c'est laquelle. Ça doit être. Euh... Ça doit être celle-là, là. Barbara Puffton et donc Virginia Puffton qu'on connaît. Hein. Hop, je mange un petit bacon, c'est sympa. Ok, bah c'est super sympa. Barbara Puffton Eh, vous voyez que je peux lui donner à Barbara du coup euh... eh, je finis les assets quand même, hein, c'est déjà. Ok Donc voilà c'était les, les, les petits boss euh, J'y suis allé un peu en les sous-estimant Mais ça s'est plutôt bien passé Donc écoutez euh, Je suis euh, assez content Alors on peut sortir de la grotte en passant par là-bas Mais je me souviens que c'était un peu la galère Mais je pense que c'est la bonne occasion De repasser par là de nouveau Ça peut être une idée On va remanger euh, une barre énergétique On va reprendre la lampe de poche Et on va repartir Peut-être que les mutants n'ont pas respawn, je sais pas Donc on va dans l'eau On vérifie qu'on n'a pas euh, un accès secret à quelque part Sait-on jamais Enfin un accès secret Un accès que j'aurais loupé Mais je pense pas Visiblement ça revient au même endroit Donc on va sortir par ici Alors j'espère que les monstres ils n'ont pas respawn Ce serait assez sympa De toute façon sinon c'est pas grave Je peux faire demi-tour Mais euh, normalement ça devrait bien se passer Ah donc plutôt sympa les, les deux mini boss là En vrai euh, Plus compliqué que ce que je croyais mais en réalité plus facile Que annoncé donc euh... Donc c'est pas mal C'est pas mal du tout Ok Bon déjà il a personne c'est bon Là je me souviens qu'on se faisait envahir Et il a plus personne donc ça c'est parfait Là on descend Bah non mais c'est la sortie c'est bon C'est la sortie absolument directe en fait là officiellement on a vraiment terminé le jeu proprement euh, avec l'histoire qu'on a actuellement Parce qu'on a, des... a trouvé les milliardaires disparus, c'était le but du jeu, hein c'était le but de notre mission On a découvert les, les milliardaires disparus, on les a fumés d'ailleurs, ils se sont transformés et puis voilà Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire les amis Est-ce que vous trouvez que c'est nul Est-ce que vous pensez que c'est bâclé Est-ce que vous pensez que l'histoire va encore évoluer sans forcément changer mais évoluer et être du coup plus intéressante C'est une vraie question, dites-moi un peu ce que vous en pensez Hop et nous on peut ressortir par là tranquillement, je sais pas quelle heure il est, je pense qu'il fait nuit Tout à fait Et on découvre des trucs terrifiants Allez je re-rentre Je re-rentre, moi je vous propose la technique ancestrale de M-Colo hein. Elle est très très simple Alors déjà dans un premier temps t'enlèves le respirateur aquatique parce qu'il sert à rien Et ensuite tu prends une bâche que tu as soigneusement euh, séchée tu prends une bâche et puis tu vas la poser Alors Dans la mesure du possible Si c'est possible Non ils ont ils ont patché Ils ont patché on peut plus mettre de Ah non si c'est bon j'ai rien dit Je pensais qu'ils avaient patché parce qu'ils trouvaient ça peut-être trop cheaté En fait ils ont pas patché On peut toujours poser les bâches dans les grottes Donc ça c'est plutôt pas mal Ok Eh bien dormons Parfait On va faire une petite sauvegarde également tant qu'on y est hein on va récupérer la bâche Allô D'accord Ah voilà Et on va pouvoir ressortir tranquillement État la lampe de poche Et puis on va ressortir tranquillement, on va retrouver notre, notre base Et on va voir, je sais pas, je suis curieux de voir Si ça va faire quelque chose avec Virginia Oh il y a plus de neige, oh magnifique Euh, ah Eureka euh, Il faut aller où là Ma base elle est là-bas Ok bonjour Oh mon dieu Ah c'est pas vrai Mais foutez-moi la paix Ils sont tellement nombreux Bon, Je suis content, il n'y a plus de neige J'en avais marre de la neige C'est absolument euh, terrible Bon, là, il pleut Alors, je crois qu'on peut toujours pas faire de collecteur d'eau Ça, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup dans une mise à jour C'est l'ajout d'un collecteur d'eau Ce serait vraiment génial Donc, avec euh, les carapaces de tortue, hein, Ce serait vraiment chouette Oui vous allez arrêter vos, vos gamineries enfin là Ouais ce serait vraiment, vraiment chouette J'en vais en profiter pour re remplir euh, ma gourde Si déjà je suis à côté Hop Donc dans un premier temps je vais boire à fond Ah parce que quand il pleut Ce serait sympa de pouvoir récupérer l'eau Hop. Bon en vrai j'y pense mais heureusement que j'avais l'armure euh, que j'avais de l'armure sur moi pour les mini boss parce que on a frôlé la catastrophe quand même hein. Vu comment je me suis pas préparé on a quand même frôlé la catastrophe. C'est euh... c'est assez dingue. C'est assez dingue. Bah également je vous l'ai pas dit mais euh, j'ai pu euh, essayer la tronçonneuse euh, J'ai pu essayer la tronçonneuse justement pour, euh, pour la base Couper du bois euh, à fond les ballons C'est vraiment sympa mais je sais quand même pas comment la recharger euh, Je sais toujours pas comment la recharger euh, Je l'ai bien vidé là euh, Encore ça va Je sais pas avec quoi combiner Il a pas d'essence, a rien Je sais pas du tout avec quoi on peut combiner pour, euh, pour la réparer Ah on a de la compagnie encore comme d'habitude On peut pas être tranquille ici hein. Allez on s'en va tu veux faire de la tyrolienne Eh hey, oh oh oh te... hey, On dirait quelqu'un que je connais en plus Incroyable What Il sort d'où lui Ah lui il a pas le temps, lui il est énervé lui Wesh, ah oui il veut faire ma peau lui Oh, fumier va Oh il m'a brain Alors T'as vu ce que j'ai fait à ton copain Tu veux que je te fasse la même chose tu veux que je fasse la même chose? Allez. Attends, mais hey, ils reviennent. c'est Ils sont des millions. Allez hop, oh la bourse, merci. Bon, toi aussi tu veux? Pas possible. Vous êtes pénible un peu, non? Voilà, allez hop moi la paix un peu là non Ah oui Ah, faut pas prendre la turlienne. cause des cailloux. Voilà. Je vais redonner le, le fusil à pompe à Virginia d'ailleurs. Euh, Virginia d'ailleurs elle est plus là. Wesh Oh non, il y a des bébés Oh, oh mon dieu C'est la folie C'est la folie Virginia elle est pas là du tout elle est au niveau de la grotte où on est rentré. Bon bah j'attendrai qu'elle revienne. Hop. Je pense qu'on va faire des... des meilleures tyroliennes là. On va se mettre à l'abri. Il Y a pas de méchant visiblement. On sait jamais hein. Ok. La porte est ouverte. Pourquoi la porte est ouverte Ferme-toi. Quelqu'un est rentré. Non, il y a personne. Ok. Euh, D'ailleurs, à noter que... Si on regarde... Ça a poussé derrière. Ah, nice. Très bien. Là, je peux planter des trucs genre... Euh des myrtilles Ça c'est de l'aloe vera Ça va me permettre de faire des, des soins Pourquoi je peux pas le prendre Ah voilà Par contre ce qui est chiant c'est qu'à chaque fois Il faut remettre les graines Ça reste pas dans la terre Et ça c'est chiant Et donc là maintenant Je vais pouvoir fusionner euh, L'aloe vera Avec quelque chose que je n'ai pas Bon bah ben voilà comme ça l'affaire est réglée Ok On va ouvrir aussi euh, La bourse que je viens de récupérer Superbe Et puis comme j'ai faim depuis tout à l'heure Ne vous inquiétez pas je l'ai vu Hop on va manger Voilà On va se mettre à l'abri Alors du coup est-ce qu'on peut faire des collecteurs d'oeufs ou pas Je crois pas j'ai pas vu ça dans les, dans les patch notes il y a eu beaucoup de choses hein, sur le patch note quand même hein. C'est vraiment fort Mais Pas de collecteur d'eau Non C'est bien dommage C'est bien dommage Bon voilà un petit peu les amis J'espère que vous avez apprécié cette euh, petite euh, vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir Avec euh, le commentaire Et j'ai oublié de vous dire mais n'hésitez pas à aller checker en description Si par hasard vous voulez Jouer avec moi Vraiment, hein, si par hasard vous voulez jouer avec moi et que vous avez des disponibilités assez flexibles, surtout le soir de la semaine à n'importe quel moment, n'hésitez pas à checker en description. J'ai fait un formulaire, c'est pas pour tout de suite forcément, mais à l'avenir, pourquoi pas faire des lives sur Sons of the Forest à 8 au total. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc, si vous voulez me rejoindre et qu'on s'amuse, vraiment, hein, on se prend pas à la tête, juste on s'amuse, euh, et ben n'hésitez pas à remplir le formulaire en description. Je vous, vous allez voir, il y a toutes les, toutes les infos. Hein. Euh, c'est pas n'importe qui qui peut le, le remplir mais, mais vous verrez, c'est tout facile Donc voilà un petit peu les amis euh, Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner Très important, d'aller me suivre sur Twitch Et je vous dis ciao ciao Calvin il arrive ça y est, Calvin il arrive, il est chaud Allez, ciao tout le monde